autres ne sont pas des gens comme nous c'est un roman un peu particulier qui n'est pas né d'un thème que j'avais envie de traiter ou d'une histoire que j'avais envie de raconter mais vraiment d'un personnage c'est un personnage que j'avais envie de reprendre parce que je l'avais déjà euh, fait apparaître dans un de mes romans précédents qui s'appelle qui a tué l'homme au qui est un roman policier Là, on n'est pas du tout dans le roman policier, mais euh, ce personnage de Julie, qui était déjà la narratrice, il était resté dans un coin de mon esprit. Il, euh, il fait partie de ces personnages qui ont une vie autonome, qui continuent à vivre euh, malgré vous, et que j'ai eu envie de, de retrouver. Ça fait longtemps que j'avais envie de la refaire parler, en fait. Elle me manquait. Donc. J'ai repris ce personnage de Julie en me disant à partir d'elle, de, de, qu'est-ce que je peux raconter Elle a une particularité, c'est une jeune femme qui est tétraplégique de naissance, elle n'a pas de, de possibilité de se mouvoir, elle est clouée oui. dans un fauteuil, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger sauf un doigt. Elle peut bouger le majeur de la main gauche et grâce à ce majeur elle va pouvoir utiliser un ordinateur un ordinateur qui va lui permettre d'écrire et aussi de parler avec une voix synthétique donc c'est une c'est une écrivaine c'est une écrivaine qui ne peut pas bouger mais qui va vivre grâce aux histoires qui va vivre grâce aux livres en fait Elle est dans la position d'un lecteur quand nous sommes nous lecteurs nous vivons d'autres vies grâce à la littérature elle, elle va vivre sa vie Grâce à la littérature, parce qu'elle ne peut pas, dans son état, avoir de vie professionnelle ou de véritable vie privée, la littérature sera sa vie. Voilà pourquoi ce personnage me plaisait particulièrement. Pourquoi je l'ai, je l'ai choisi. Et puis parce qu'elle a aussi un regard particulier sur le monde Julie. C'est une jeune femme qui est assise. C'est une jeune femme qui ne vit pas de vie propre. Et donc elle va regarder le réel de façon décalée. C'est ça qui m'intéresse dans le roman précédent comme dans celui-ci. C'est une jeune femme qui est assise. Elle reprend la, la formule de, de Montesquieu dans les lettres persanes. Comment peut-on être persan Et Elle l'adapte à son cas et elle dit comment peut-on être debout voilà. et ce comment peut-on être debout pour elle ça signifie cet changement de regard qu'elle a par rapport au monde et elle nous invite dans quand elle parle à changer nous aussi le regard à nous abaisser ou à faire un pas de côté pour voir la réalité différemment et c'est ça qui m'intéressait parce que je disais c'est un personnage qui prend une vie autonome moi même j'apprends des choses de judy en fait et elle m'amène à regarder le monde différemment parce que euh, elle nous montre que euh, le, le réel c'est une, une c'est par rapport à une position que l'on a. Le réel, c'est notre, notre regard qui crée le réel, c'est notre subjectivité qui crée le réel. Et il suffit qu'on bouge un petit peu et on voit les choses différemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur sur Julie Le fait qu'elle soit dans cette situation, il y a deux possibilités. Soit elle est dans le désespoir total, soit, et c'est ce qu'elle a choisi finalement, soit elle va exister par l'humour. Julie, c'est un personnage qui a beaucoup d'humour, un humour acide, un humour même noir, mais qui va être rassembleur, qui va nous amener vers elle l'idée c'est de rire avec julie ou de s'amuser en tout cas avec julie le plus possible et que le lecteur éprouve euh, ce plaisir à la lecture que moi j'ai à l'écriture mais que j'ai aussi à, à à côtoyer julie c'est très étrange de parler comme ça j'en parle comme si c'était un personnage réel mais c'est vraiment l'impression que j'ai j'ai l'impression d'avoir un personnage qui est sorti de ma tête et qui est devenu euh, vivant autonome qui existe et que je suis heureux de côtoyer et l'idée c'est ben, faire en sorte que le lecteur lui aussi ait le plaisir de, de côtoyer Julie. Le principe du, de ce roman est un peu particulier. Il n'y a pas une intrigue traditionnelle qui nous mènerait d'un point A à un point B, puisque euh, Julie elle-même ne peut pas vivre d'histoire. Donc elle va raconter les histoires. Et le roman est une alternance de chapitres. On a des chapitres centrés sur Julie, où elle va raisonner, elle va philosopher modestement, elle va réfléchir sur le monde, et ensuite elle va raconter des histoires, où là elle va mettre en scène des personnages, des vies, des récits de vie, et cette alternance fait qu'en creux finalement, petit à petit, on, on a une aventure, mais une aventure intérieure de ce personnage de Julie. Alors sur quoi elle réfléchit, sur quoi elle philosophe, sur des thèmes qui nous touchent tous, sur la normalité et la monstruosité euh, sur euh, l'amour et la solitude, sur la chance et la malchance. Donc évidemment des thèmes qui la touchent, elle, mais qui sont universels. Et souvent comme ça, de façon dialectique, double, euh, elle réfléchit sur Dieu et sur le néant, sur la littérature et la vie. Voilà, on est dans cette réflexion-là. Et les petites histoires vont illustrer ces, euh, ces, euh, ces questionnements. Euh, on a des histoires euh, centrées sur des personnages qui ont tous euh, des quêtes, des quêtes personnelles. Qui cherchent quelque chose dans leur vie pas des choses extraordinaires sont pas en quête du graal mais en quête de réponse dans leur existence par exemple vous avez un personnage qui s'appelle Ousmane qui a entendu comme nous tous cette fameuse phrase c'était mieux avant ce c'était mieux avant il va décider de vérifier scientifiquement si c'était vraiment mieux avant et donc il va partir en quête du passé et de cet âge d'or qui va le mener très très loin un autre personnage, euh, Félix, lui veut devenir humoriste. Et donc moi, ça me touche évidemment particulièrement, puisque j'essaie de faire de l'écriture dans l'humour. Et la question qui se pose, que je me pose moi aussi, c'est est-ce qu'on peut faire de l'humour sans faire du plagiat Parce que est-ce que toutes les blagues n'ont pas été faites Est-ce qu'on peut être vraiment original et nouveau en termes d'humour Et lui aussi, ça va le mener assez loin. On va suivre euh, euh, un homme qui s'appelle Jean-Yves et qui est l'homme le plus malchanceux du monde. On va suivre jean-marie qui lui est l'homme le plus normal du monde Voilà des personnages qui ont ça en des quêtes on va suivre un couple aussi Petroni et barnabé un couple qui va vivre une histoire d'amour tragique pire que Roméo et juliette quelque chose qui là encore va, va remettre en cause beaucoup de choses dans, dans leur vie voilà donc toute une galerie de personnages que j'espère attachant surprenant inquiétant enfin des des gens qui sont capables de petitesse, de méchanceté, mais aussi de, de choses beaucoup plus... Euh bienveillante et de, de choses de, peut-être même de grandeur parfois c'est à dire des êtres humains finalement comme nous tous comme vous comme moi comme nous l'idée c'est de nous donner un miroir de nos de nos défauts de de nos petites mais aussi de, de, de des belles choses qu'on est capable de faire finalement julie va être une sorte de moraliste qui va nous tendre un miroir sur nous mêmes et pour prendre un peu de distance avec avec nous mêmes c'est mon neuvième roman c'est mon neuvième roman et dans ce roman je me suis amusé à utiliser des personnages qui étaient présents dans mes romans précédents. Il y a une sorte de, on bah est une sorte de carrefour en fait avec ce roman où tous les mes romans précédents viennent se relier. On n'est pas du tout obligé de les avoir lus pour pouvoir lire celui-là. C'est simplement un élément supplémentaire qui peut être peut amuser ou intéresser des gens qui ont des souvenirs de romans roman La narratrice, bien évidemment, qui est le fil conducteur, mais aussi des personnages des romans « Prenez soin du chien » ou « Made in China » ou « Série Z ». Et ce qui m'a amusé, c'est de les mettre en relation les uns avec les autres. Et comme pour créer une sorte de comédie humaine, effectivement, où les personnages principaux de romans précédents deviennent des personnages secondaires de ce roman-là, et comment on peut avoir le plaisir de savoir, entre guillemets, ce qu'ils sont devenus. Euh, souvent, on peut se poser cette question, que deviennent les personnages Comme je disais, ils ont une vie autonome, ils continuent à, à exister, et moi, j'avais envie de les retrouver. Euh, par exemple, dans mon dernier roman qui est sorti il y a deux ans, qui s'appelle « Le bonheur est au fond du couloir à gauche », il y avait un personnage qui s'appelle Michel H et qui euh, euh, a un destin très particulier et que j'avais envie de faire revenir. Et donc la dernière histoire de ce, de ce roman, c'est Michel H qui revient et qui va se retrouver dans un lieu peuplé pratiquement uniquement des personnages de mes romans. Donc il y a eu ce plaisir personnel, et que j'espère à partager, de, de faire revivre, de garder vivant finalement des personnages qui, comme souvent dans les romans, une fois la, le roman refermé, disparaissent à jamais, ben, ils sont toujours là, ils, ils continuent à vivre.